Je suis Christmas. Mas, apprenant en couture au CFAF. Notre centre forme les jeunes en hôtellerie, restauration, couture et coiffure esthétique. Compte tenu de la grande richesse culturelle que regorge le CFAF, nous avons organisé les journées portes ouvertes avec l'appui de nos encadreurs. Le lancement le premier jour débute par l'hymne national, exécuté par les apprenants suivi du mot de bienvenue de la directrice. J'ai eu l'honneur de guider la visite des stands, ce qui était une expérience première pour moi. Cette visite s'est faite par atelier. En couture, où on peut observer divers modèles établis par mes camarades et moi. En coiffure esthétique, l'équipement de coiffure et des soins de beauté est de pointe. En restauration, où on peut observer divers mets concoctés et une décoration en harmonie. En transformation agro-pastorale, à base des aliments locaux, la journée se perpétue par le défilé des miss. Au passage, on peut observer créativité remarquable sur les différents styles vestimentaires africains utilisés avec le maquillage assorti. On observe ici, un renfermement des misses dues aux intimidations et aux regards du public. Place aux chants et chorégraphies pour adoucir les mœurs. La journée s'achève avec un buffet bien garni. Le jour suivant est uniquement consacré aux expositions et animations. On remarque ici la faible affluence du public venu suivre l'événement. Il est à noter que, pour avoir une meilleure représentation, il faudra faire la sensibilisation bien avant. À travers cette cérémonie, le centre a connu une fréquentation accrue du grand public pour solliciter les services divers que nous offrons, ce qui occupe en permanence les apprenants que nous sommes.